Bonjour à toutes et à tous, je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui parce qu'une euh, amie m'a envoyé un article hier concernant en fait les dérives autour de la naturopathie et surtout autour de ce qu'on peut proposer pour les personnes atteintes d'endométriose. Alors, je fais cette vidéo parce que je me sens concernée, je suis dans les deux cas. Je suis praticienne en naturopathie mais je suis aussi atteinte d'endométriose. Et je sais ô combien il est nécessaire parfois de s'accrocher à des choses pour tenir le coup, pour retrouver de l'espoir. La vidéo aujourd'hui, elle n'est pas là pour accuser qui que ce soit, mais simplement j'ai besoin de, de faire le point, de mettre les choses au clair. Parce que ce qui se passe avec les dérives qu'on peut avoir en naturopathie notamment, avec ce qui a été relayé par les médias dernièrement, et en même temps c'est tant mieux, il faut parler de ces accidents, de ces graves erreurs. Mais il ne faut pas mettre tous les praticiens dans le même sac. Et aujourd'hui je me sens moi très très mal. Parce que je suis mise dans la même catégorie que tout le monde, c'est-à-dire euh, bah, les charlatans et les escro-thérapeutes, euh, expression chère au cœur de l'ami qui m'a transmis l'article. Alors, qu'est-ce que je veux vous dire aujourd'hui Essayez de comprendre un petit peu déjà ce que c'est que la naturopathie. La naturopathie elle est reconnue par l'OMS comme une médecine traditionnelle, comme la médecine traditionnelle chinoise. Mais attention, ce n'est pas une médecine, on ne parle pas de médecine allopathique. On va résumer ça très vulgairement et je ne veux pas me mettre les confrères et les consoeurs à dos, c'est vraiment juste pour que vous ayez une idée de ce que c'est que la naturopathie. Euh, on va dire que c'est une, une thérapeutique euh, qui utilise tous les moyens naturels à notre disposition pour euh, rester en bonne santé, pour retrouver une bonne santé et la conserver. On va dire ça comme ça, mais je détaillerai les choses un peu plus en profondeur en fait dans un article euh, que j'écrirai et que je mettrai sur mon blog des filles de lune euh, d'ici peu de temps. Alors... Euh, le naturopathe ou le praticien en naturopathie, c'est quelqu'un qui est formé et qui est certifié. Aujourd'hui, ce qui est difficile euh, pour les consultants et aussi pour les praticiens, c'est que la législation en France, elle reste très floue, très vague. Et aujourd'hui, euh, tout le monde peut s'autoproclamer naturopathe à partir du moment où il a pu... Euh, faire une formation en e-learning e à partir du moment où il a fait des stages, euh, il n'y a pas vraiment de, de vérification de fait à l'ouverture d'une micro-entreprise par exemple. Donc déjà la première chose à savoir et euh, le premier truc à réfléchir c'est que l'habit ne fait pas le moine, vous pouvez avoir quelqu'un qui a suivi un cursus de cinq ans en école classique et privée mais qui euh, n'aura pas forcément euh, toute, euh, bah, toutes les compétences attendues et qui pourra aussi aller euh, vers des faits d'escroquerie, ça c'est vu, c'est aussi pour ça euh, que les praticiens en naturopathie sont retirés de Doctolib actuellement. Et puis, à côté de ça, vous pouvez avoir quelqu'un avec énormément de connaissances, énormément de savoir, qui aura eu euh, simplement une formation euh, de quelques semaines, mais qui sera un très bon praticien. Donc, comment faire le tri dans tout ça Eh bien, c'est faire appel à votre réflexion, appel à votre bon sens. Déjà, euh, on, va, euh, on va vérifier un peu les tarifs, voir ce qui se fait euh, dans la région, dans le secteur euh, d'un point de vue général en France quelle est la grille indiciaire même s'il n'y en, en a pas d'établi mais euh, quand vous avez euh, une séance euh, bilan à 120 euros et puis ensuite des séances de suivi à 80 ou 90 c'est beaucoup trop cher Voilà, hein, il faut trouver un équilibre là-dedans l'équilibre il se fait entre les tarifs les propositions, l'offre de soins du praticien le discours qu'il vous tient euh, et puis, si vous en avez besoin, vraiment, bah, sa certification. Hein, voilà, le, les diplômes, vous pouvez demander à les voir. Ça, c'est un droit que vous avez. Il ne faut pas... Pas avoir peur de, de les demander au praticien et puis de, de lui demander de vous parler de sa formation également, de son parcours. Alors la naturopathie, euh, voilà j'ai essayé de, de vous en donner une définition à peu près claire tout à l'heure, je voudrais surtout vous faire comprendre aujourd'hui ce qu'elle n'est pas. Enfin, je vous l'ai dit, la naturopathie ça n'est pas une médecine, on ne traite pas, on ne guérit pas les maladies, ça c'est le premier point à avoir en tête. Le naturopathe n'est pas un guérisseur, euh, il est complémentaire de la médecine allopathique. Moi je travaille main dans la main avec les praticiens de médecine, avec les médecins généralistes, avec des spécialistes. Euh, je ne suis pas leur rivale et surtout je ne les remplace pas. Voilà, ça fait très attention au discours tenu quant à la médecine allopathique. Euh, quant au traitement, etc., euh, on doit rester bien dans les clous, c'est très important. La naturo, ça n'est pas non plus euh, une pratique ésotérique, euh, ni euh, trop spirituelle, même si la spiritualité euh, peut être abordée, par exemple, euh, en naturopathie holistique. On n'est pas dans l'ésotérisme, on n'est pas, en fait, euh, dans des rituels quelconques... Euh, euh, non, on n'est pas dans du rituel, comment dire, euh, de spirituel et, et de, de développement personnel. Hein, on n'est on est pas du tout là pour ça. La naturopathie, elle vient tourner autour du corps, des émotions, euh, du mental, puisqu'on va apprendre à, à gérer aussi les pensées et le, le stress, etc. On parle de, de biologie, on parle de santé physique et de santé Psychique, Le spirituel, il peut être très intéressant, ce côté-là, le, le féminin sacré, je pense à ça, le chamanisme, ce sont des, des thématiques qui, moi, m'intéressent personnellement, mais je ne vais pas les proposer en fait en axe d'outils. Pour aider ma consultante à retrouver une meilleure santé ou à, à gérer ses émotions euh, ou encore mieux dormir ce que je veux vous dire là et là où je veux vous alerter c'est qu'aujourd'hui notamment euh, dans le, la prise en charge de l'endométriose il y a énormément d'ateliers de, de pseudo formations qui se créent on en voit énormément sur les réseaux sociaux euh, autour du féminin sacré par exemple euh, Venez travailler votre reliance à votre féminin sacré euh, pour guérir votre endométriose. Alors, attention, je ne dis pas que je suis contre ces ateliers. Ce sont des ateliers qui font du bien au moral. Hein. Par contre, la guérison, on ne l'obtient pas. On n'obtient jamais d'ailleurs une guérison de l'endométriose. C'est la première chose qu'on doit en fait apprendre dans l'accompagnement d'une consultante. Euh, ce n'est pas euh, lui donner de faux espoirs. Hein. C'est vraiment... Euh, lui expliquer les choses, lui dire très clairement que la guérison aujourd'hui, que ce soit en médecine allopathique ou avec une autre pratique, on ne l'obtient pas. On apprend à vivre avec cette maladie, on apprend à gérer les symptômes, réduire les douleurs grâce à de nombreuses techniques, hein, les, soins, les soins corporels, le, le réglage alimentaire... Euh, le, la régulation du sommeil, la régulation des émotions qui vont avoir une incidence en fait sur euh, la, la réduction du stress et cette réduction du stress aura une incidence sur la réduction de la douleur mais il n'y a pas de guérison, la maladie ne s'en va pas on essaye de la mettre en fait au plus près de l'état de sommeil et c'est tout ce qu'on peut dire, il n'y a pas de promesse à tenir, on ne peut pas en faire, c'est impossible. Donc faites attention euh, si vous choisissez de vous inscrire en fait à des, euh, à des ateliers comme ceux-ci, qui moi ne me dérangent absolument pas, au contraire, qui peuvent m'intéresser moi d'un point de vue personnel, euh, des ateliers autour euh, du féminin sacré, du chamanisme, de la reliance à ses énergies, etc. Pourquoi pas Mais attention on n'y va pas pour une guérison. Ça va nous éclairer, en fait, ça va nous donner des pistes de réflexion pour comprendre certaines choses, oui. Mais là, on n'est plus dans la naturopathie. Et c'est là où il faut faire attention et où il ne faut pas avoir cette confusion de naturopathe égale charlatan ou égale escroc. Donc, le naturopathe n'est ni... Un sorcier ni un chaman euh, ni un marabout euh, il n'est pas un pharmacien et il est encore moins un gourou pourquoi je parle de ça parce qu'il est un conseiller avant tout il est un pédagogue euh, de la santé euh, de l'hygiène de vie euh, mais en aucun cas à aucun moment vous devez perdre votre libre arbitre c'est à dire qu'aucun naturopathe n'a le droit de vous imposer une façon de penser et encore moins de vous faire adhérer à, à des, des théories ou des thèses, quelles qu'elles soient, même si elles sont prouvées par la science. Non, ça c'est pas du tout le rôle du naturopathe, faites attention à ça. Autre chose importante, les compléments alimentaires, les plantes, les huiles essentielles, l'homéopathie pour ceux qui y sont formés, ne sont pas systématiquement conseillés ou imposés, encore moins imposés, ils sont une aide précieuse parfois, enfin même souvent dans le cadre de, de la détox ou dans le cadre de la revitalisation où on va aider vraiment la personne à faire remonter sa vitalité grâce à des plantes par exemple, c'est mon cas qui suis formé en phytothérapie, mais ces compléments alimentaires, ces plantes ne sont pas c'est comme les antibiotiques, on ne les met pas à tout va dans un programme d'hygiène vitale. Le but étant d'aider, d'accompagner la personne pour qu'elle retrouve une autonomie dans son hygiène de vie, euh, peut-être une meilleure façon de manger, une façon d'améliorer son sommeil. Euh, elle peut déjà avoir des ressources propres à elle-même pour réguler un peu sa situation, les plantes viennent en second plan quand vraiment on sent que les ressources de la personne, les ressources physiques, émotionnelles sont assez faibles, alors oui on va pouvoir aider par les plantes mais ça n'est pas du systématique donc, comment faire confiance euh, quand on est à la recherche d'un naturopathe Je dirais, encore une fois, euh, de faire un peu appel à, à votre cœur, d'écouter et surtout d'entendre ce qui n'est pas dit, c'est-à-dire de décrypter un petit peu le, le discours du naturopathe. Euh, votre vision de la santé euh, doit être proche de la sienne. Enfin, si vous êtes à des années-lumière de ce qui peut vous être proposé, je pense que voilà, d'un point de vue généraliste et dans la tête de tout le monde, c'est quelque chose qui ne va pas nous faire rester. Hein. Donc faites attention aux discours tenus, aux solutions proposées. Je rappelle qu'un naturopathe peut être formé à plusieurs pratiques, la phytothérapie, la sophrologie, la réflexologie plantaire, euh, palmaire, crânio euh, Vous avez ensuite dans, dans l'hygiénisme et dans le vitalisme des pratiques comme l'irrigation du côlon, l'hydrologie, euh, voilà, il y a des techniques bien spécifiques et encore une fois, on ne parle pas de pratiques spirituelles donc attention euh, au contenu, attention aux tarifs appliqués je, je le redis, au temps de suivi proposé on est un petit tremplin en fait dans la vie des consultants euh, on n'est pas là euh, pour être omniprésent dans leur vie on apprend à retrouver de l'autonomie aux personnes qui viennent nous voir euh, et on n'est certainement pas là pour imposer euh, des règles et imposer notre présence le but c'est vraiment que la personne reparte en étant éclairée sur ce qui dysfonctionne en fait dans, dans sa vie et ce pourquoi elle, euh, elle perd en capital santé en capital vitalité et qu'elle reparte ensuite avec un programme d'hygiène individualisé, il n'y a rien de généraliste en naturopathie, c'est très important, qu'elle reparte avec ce programme et qu'elle puisse utiliser ces outils pour le reste de sa vie, tout simplement. Euh... Il peut y avoir des programmes d'accompagnement, moi ça m'arrive, puisque je suis aussi sophrologue et réflexologue. Donc je vais utiliser ces deux outils pour apprendre par exemple à gérer la douleur ou euh, gérer le stress, retrouver un meilleur sommeil. Mais encore une fois, on sera sur un accompagnement de quelques séances. De 5 à 10, par exemple, pour la sophrologie, ça ne va jamais être un programme qui va durer des mois, voire des années, comme ça peut être proposé. Et ça, je trouve ça vraiment lamentable et dramatique pour les personnes. Donc faites attention également au discours tenus. Quant à la médecine allopathique, un naturopathe qui se respecte ne remettra jamais en doute ni en question... Euh, le discours tenu par un médecin il n'a pas le droit de faire ça alors même si parfois on peut être exaspéré euh, parce que ça n'avance pas d'un point de vue médical même si on trouve euh, que le médecin euh, n'a pas forcément fait l'effort de recherche ça peut arriver qu'on se qu'on se sente un peu euh, irrité on n'a pas à juger c'est la première chose et il nous est interdit formellement interdit de demander à un consultant d'arrêter son traitement. Que ce soit un traitement pour l'hypertension, un anxiolytique, un traitement pour le diabète, voire pire, une chimiothérapie, ça a pu m'arriver dans ma pratique d'avoir euh, une consultante qui venait euh, dans le cadre d'un cancer du sein et qui avait consulté un naturopathe qui lui avait dit d'arrêter ses traitements. Là, stop, alerte, dénoncer ses pratiques. Euh, Dénoncer, vous avez le droit de le faire et c'est important de le faire pour qu'enfin les praticiens euh, certifiés, les praticiens qui bossent, qui ont un planning et qui ont des consultants qui leur font confiance puissent être mieux reconnus et arrêter d'être euh, mis dans le sac de ces charlatans et de ces escrocs. Rappelez-vous qu'en consultant un naturopathe, vous recherchez une amélioration en fait de votre problématique. Vous recherchez un équilibre à retrouver pour retrouver une meilleure santé et apprendre à la garder. Là, vous êtes dans la mission du naturopathe. Au-delà, on n'est plus en naturopathie. Faites bien le distinguo s'il vous plaît. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, euh, c'est une vidéo assez longue, je m'en excuse, mais euh, j'avais besoin voilà, de mettre ça au clair, de vous livrer aussi mes ressentis. Je suis des deux côtés du miroir, à la fois euh, patiente de la médecine allopathique dans le cadre de l'endométriose et à la fois praticienne. Euh, voilà, donc euh, bah, c'est hors de question pour moi de me faire avoir par des gens qui vont me proposer des choses complètement... Euh, incongrue, incohérente, euh, originale, euh, et, euh, et de rester dans, dans cette image euh, bah, des praticiens qui font un peu n'importe quoi. Voilà, faites attention à vous, faites attention à ce qu'on vous raconte, et prenez bien soin de vous. A bientôt pour une prochaine vidéo.